Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez là on n'est pas sur des frelons asiatiques ni des frelons européens, on est sur des guêpes germaniques ou guêpes vulgaris euh, On verra ça peut-être tout à l'heure. Je vais vous montrer où il est placé. Euh, dans un petit gabanon. Euh, il a l'air pas mal. Allez, je vous montre ça. Donc ici, vous voyez il y a une petite terrasse, il y a la maison à côté. Et juste derrière. Donc je vais faire attention parce que j'ai pas la combi. Je ne sais pas si vous allez le voir Loni. Ça vole, ça vole, ça vole. On ne le voit pas trop, là. Vous voyez, là Juste le bout, là-bas. On le voit, là. Enfin, je vais sortir parce que ça vole autour de moi. Allez, je vais m'habiller. Et on va aller voir ça plus près. À dessus, t'es dédés. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ce petit nid de guêpes germaniques. tranquillos. Donc, il faut bien se couvrir. Parce que ces petites guêpes, ils essayent de passer dans les petits trous des vêtements et essayer de nous piquer. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, normalement, la fermeture éclair est bien faite. Ah, Aujourd'hui, il fait pas chaud. Eh oui, 1er novembre. Il faut bien travailler. Il y a encore des guêpes. Hein il y a encore des guêpes. Allez, je vais vous montrer ça. Allez, on arrive sous la petite abri. Je ne sais pas si vous voyez il y a déjà les guêpes volées ici. En fait, ils arrivent par là. Et je ne sais pas si vous le voyez ici le nid. On le voit déjà dans le coin là. Allez, on va aller voir ça de plus près. Pas trop de place. Bon, j'ai déjà des guêpes autour de moi. Regardez-moi ce nid. Regardez-moi ça. Donc à mon avis l'entrée principale il est là. Regardez <coughs> moi comment c'est beau. Bon. Fixé au mur. Donc ça reste quand même assez dangereux. Allez on va traiter ça. En partout partout partout quoi il faut faire vraiment attention Mais mail je vais essayer d'ouvrir le nid montrer les galettes regardez mon visage regardez moi la GoPro donc il faut faire très attention parce que ça peut rentrer dans les vêtements. Donc on voit bien que le nid est pété. Éloignez. Regardez ça. Le dart coincé. C'est Là, c'est surtout ici qu'il faut faire attention ça peut rentrer dessous dans la fermeture éclair et là ils vont me suivre hein. ils vont me suivre jusqu'à la voiture Regardez-moi, hein. ils ont tous le tard coincé encore un autre qui est coincé là, ça. vous voyez tout ça c'est des milliers des milliers de guêpes hein. donc il faut faire attention très dangereux donc le nid est traité et là on va retourner à la voiture et on va se disait bien en toute sécurité, regardez, regardez, regardez-moi, regardez mon bras, ils essayent, ils essayent de, de piquer, de gratter ma, ma tenue. Pareil de ce côté. Voilà. Donc, s'ils si, si ont la possibilité de passer sous les habits, ils vont le faire. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que si vous regardez bien, j'ai des bottes. Enfin, c'est pire que les frelons. Allez, on retourne à la voiture tranquillement. J'en entends qu'il y en a autour de moi encore. Regardez-moi. Toujours sur le bras. Oui, hop j'en ai une autre encore là. là. En fait j'en ai partout. Donc, il va falloir faire attention. Bon allez dédé, je vais vous montrer, je vais vous montrer à Comment reconnaître une guêpe germanique et une guêpe vulgaris Parce que ça se ressemble. Il y a quelque chose pour les repérer. Je vous montre ça. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, je ne peux, peux pas aller plus près parce que ça, ça floute dès que je suis plus près. Euh, en fait, sur le museau, là où il y a, vous avez les mandibules, là, je vais essayer de zoomer un peu plus avec... Euh, je zoomerai avec le, le logiciel. Euh, vous voyez là, en fait, il y a trois petits points ou un petit point sur le museau. Et ça, ça veut dire que c'est des guêpes germaniques. Quand il y a un trait, c'est que c'est des guêpes vulgaris. Et quand il n'y a rien, c'est que c'est notre une autre variété de guêpes qu'on n'a pas trop en France. Voilà, c'est voilà. faire au mieux. Voilà, petite guêpe germanique. Voilà, ça n'a rien à voir avec les guêpes polistes, c'est des petites guêpes classiques. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like. Allez voir les, la description, il y a plein de petits liens de copains que j'aimerais bien que vous voyiez. N'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi? T'es pas abonné à des défrelants? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.